Je m'appelle Jyoti, j'ai 21 ans et j'ai du vitiligo. Mon vitiligo, il est apparu quand j'avais 7 ans. Il est apparu après le divorce de mes parents, par une première euh, petite dépigmentation autour d'un grain de beauté. Au début, je pensais que c'était pas grand-chose. Et au fur et à mesure, ça évolue jusqu'à maintenant. Mon premier souvenir du maquillage, c'était un fond de teint que j'avais volé à ma mère, je pense. Je voulais peut-être essayer de le cacher, essayer de un peu estomper ce blanc. Actuellement, je ne cache pas du tout mon vitiligo, j'en suis juste trop fier pour le cacher. Sans ça, j'ai plus l'impression d'être moi-même. en fait. J'ai passé 10 ans où c'était dur, où j'avais du mal à l'accepter. J'ai eu beaucoup de chance d'être bien entouré. C'est vraiment une chance, une chance d'être différent, de ne pas être dans la norme.